Amen. Que le nom du Seigneur soit pour nous. nous. sommes vraiment reconnaissants, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin, pour nous tenir encore dans ces maisons, pour pouvoir les louer et les glorifier encore. Il est bon, notre Dieu. Il est glorieux, notre Sauveur. Il est précieux pour chacun de nous. Et il est vraiment juste et bon, et gloire de pouvoir nous le Seigneur, de tout notre cœur. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement pour cet amour que vous avez manifesté aussi pour toutes les prières que vous avez aussi adressées aussi au Seigneur comme mon précieux frère Gombola aussi dit. Et le Seigneur a réellement ramené ce qui était donc perdu. Nous le nous sommes vraiment reconnaissants et je vous en remercie aussi pour vos prières aussi et votre dégresse aussi. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de cela et qu'il bénisse chacun de vous tous. Nous, nous sommes reconnaissants de ceux qui nous accordent aussi un jour comme celui-ci où nous pouvons être rassemblés dans sa maison pour avoir aussi la grâce de pouvoir le louer et tout notre cœur. Notre Dieu est, est vraiment un, un précieux sauveur pour nous et un redempteur qui a réellement payé le prix de notre rachat afin que nous puissions réellement être un peuple libre, un peuple qui lui appartient. Nous voulons réellement être entièrement et totalement à lui, afin qu'il puisse réellement prendre possession de chacun de nous et qu'il agisse effectivement comme il le veut. Le jour se suit, se cesser, ne se ressemble pas. Et cela nous rapproche aussi effectivement de, de sa venue. Et nous nous réalisons aussi que sa venue est vraiment certaine et que notre Seigneur est aussi à la porte. Quelle grâce pour nous de pouvoir savoir que avant que toutes ces choses ne puissent arriver. C'est vraiment une grâce d'avoir trouvé cela aux yeux du Seigneur et de pouvoir aussi être un peuple auquel le Seigneur s'est vraiment adressé. Comme il a dit, avant que ce jour grand redoutable ne vienne effectivement, alors je vous enverrai donc Élie les prophètes pour amener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à, à leur père, de manière à ce que réellement le Seigneur puisse arriver à pouvoir avoir un peuple qui lui appartient. Nous le remercions vraiment de cette grâce pour le temps du soir dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous ne sommes pas un peuple qui t'attend encore dans le noir, mais nous sommes un peuple qui, même si les ténèbres couvrent la terre, mais la lumière a déjà paru pour nous. Et comme cette lumière a vraiment paru, elle est toujours là pour pouvoir réellement conduire le troupeau de son patiragé. Et, et, et ce qui est merveilleux, c'est ce que lui-même, il a fait la promesse. Il aime tellement son peuple, il aime tellement ce qui, ce qui est à lui, à tel point que... Vous savez, dans la prière, je pense, dans, dans la prière, quand il priait dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit, « Père Saint, ils étaient à toi, et Dieu me les a donnés. » Alors là, c'est une grâce extraordinaire. Elle dit, mais tu me les as donnés, ils sont maintenant devenus à moi. Et comme tu me les as donnés, il me dit, mais je les ai tous gardés. Et aucun Dieu ne s'est perdu. Donc, il, il aime tellement, et quand, quand il, il a sa propriété, il a ce qui est à lui, il les tient tellement que, oui, mais il, il veille. Je pense qu'il est aussi dans le, dans le livre de, de, de, de, de Jean, au chapitre 10 lui-même, il nous montre, nous montrant effectivement, son caractère et sa nature, effectivement, et son cœur, pour moi, il est effectivement un cœur d'un berger. Un berger, effectivement, il aime tellement ses brébis qu'il dit que le, le, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour bon que nous réalisons la place que nous occupons effectivement hein, dans, dans le cœur de, de ce sauveur qui est le nôtre et qui, lui, malgré effectivement il, la rançon, la taille et la grandeur de la rançon, il pouvait aussi refuser. Il savait effectivement euh, ce que cela coûterait pour pouvoir te racheter. Oui. pouvoir te racheter ma soeur. C'est pourquoi je crois que quand cet homme ici je crois que c'était dans le Saint Job, effectivement, comme nous l'avons entendu l'autre fois, quand cet homme Job a eu à, à pouvoir voir effectivement ce que le Seigneur lui avait montré. Il a crié vraiment de tout son cœur et il, il a eu à pouvoir avoir une telle foi que, oh, mais il était tellement dans, dans le plus que l'assurance. Que mes paroles soient écrites avec un gravées dans le roc. Je sais une chose que mon Rédempteur est vivant. Et là c'est la vérité parce que quand tu as un redempteur, c'est celui qui a le droit de rachat sur toi. Et C'est celui qui, qui a la capacité de pouvoir payer, donc il a le pouvoir de pouvoir payer et te racheter pour que tu sois ramené dans ta position originale. Donc en tant que l'homme qui était libre auparavant, parce que étant devenu esclave, il fallait effectivement que tu sois libéré pour que tu puisses maintenant revenir dans cette liberté. Et c'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait pour toi mon frère, a fait aussi pour moi. De manière à ce que dans un monde comme celui-ci où nous nous trouvons, nous puissions réellement être rassurés. Que certainement le Dieu qui nous a rachetés, qui a payé réellement le prix, il a payé réellement la totalité. Vous avez remarqué dans les scènes d'Écriture, pour que nous puissions réellement être aussi dans l'assurance. Que ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement aussi faire comme promesse. Et les paroles qu'il a prononcées tout au long du temps qu'il était sur la terre... Et aussi qu'après qu'il soit parti, quand il est revenu sous forme du Saint-Esprit, que les apôtres ont eu à pouvoir maintenant apporter maintenant au, au peuple lointain jusqu'à ce que nous puissions la voir, effectivement, ces paroles-là, sont des paroles véritablement certaines et vraies. Et que Dieu lui tient vraiment à ses promesses comme il le fait voir, effectivement, depuis la Genèse tout au long des Saintes Écritures même pendant la période effectivement d'Abraham, jusqu'à ce que le peuple puisse entrer dans la terre promise il est vrai notre Dieu et il est celui qui lorsqu'il paye il a payé comme les Saintes Écritures l'a dit je crois dans le livre de Jean d'Après chapitre 5 effectivement lorsque la, la question avait été posée et que euh, Jean qui était là effectivement qui voyait et qui remarquait effectivement qu'il n'y avait personne il pleurait amèrement parce que il n'y avait personne qui était réellement retrouvé. Et c'est à ce moment-là que l'un de bien nous dit, ne pleure point, jean rocard de lion de la tribu de Judas, a vaincu. Et vous remarquerez très bien aussi que là, tous, que s'assoient dans les bars, dans la terre, effectivement, ont commencé à pouvoir réellement crier gloire et lever quatre à se prosterner. Et, et tout était tellement glorieux parce que le Rédempteur a été réellement trouvé. Ce qui veut dire, mon frère et ma soeur, que le prix de la rédemption, ce que le Seigneur a vraiment payé, pour que toi, tu puisses être libre, que tu réalises effectivement la, la, la, la, la puissance de cette, de cette action réellement, et aussi le résultat de cela aussi, dans la vie de celui qui est croyant. Regardez cela. La, la Sainte-Écriture nous, nous montre effectivement dans, dans le livre des Hébreux, je vais lire avec vous, Hébreu, je crois que c'est cela. Ébreux. Au chapitre 10, je suppose, bon, au chapitre 10, au chapitre 9. Et plus, je crois que si c'est au Hébreu chapitre 9, je pense. Hébreu chapitre 10, nous lisons ici, au verset 3, on dit. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice. Ils ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchand. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sentis. Une seule offrande. Donc, il s'est lui-même offert, effectivement, en fait, pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses arriver à pouvoir réaliser, effectivement, ce que c'est, effectivement, que l'offrande du corps du Seigneur. que lorsque nous voyons dans les scènes Écritures. Lui-même, le Seigneur Jésus a fait quelque chose qui était surprenant aussi pour, pour les disciples. Vous savez, ces jours-là, ils il étaient assis, effectivement, ils étaient tous assis, et ils prit du pain. Je crois que c'est dans le livre de, de Matthieu chapitre 25, je suppose que c'est cela. Matthieu 25. 26, pardon. Matthieu. Matthieu chapitre 26, ici l'écriture nous dit, au verset 26, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant Venez, mangez, ceci est, est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est, est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péché. Je vous l'ai dit. Je ne boirai plus désormais de ce fruit, de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Donc il a fait cela, il a brisé effectivement le pain, il a aussi pris le vin. Dans le livre de euh, Corinthiens, je pense, l'apôtre Paul nous parle de cela, Corinthiens au chapitre 11, ici, verset 23. Revenons effectivement sur cet acte que le Seigneur a eu à pouvoir aussi. Chapitre 1, verset 33 dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après l'avoir rendu grâce, les rompit et dit, prenez, mangez ceci et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Amen. Amen. Donc, vous remarquerez très bien aussi, je pense que dans, dans le livre de. De, de Jean aussi, je suppose que c'est Jean quelque part, Jean chapitre 6, pour peut-être le lire aussi. Jean chapitre 6. Et Jean chapitre 6. Lisons oui. à partir de verset 47.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 Vous donnerait pour la vie du monde. Amen. Là, les, signes, les juifs disputaient entre eux, disant Mais comment peux-tu nous donner sa chair à manger Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, ben, vous remarquerez, frères et sœurs, que c'est absolument important. Donc, euh, L'acte qu'il avait posé est aussi maintenant. Il parle de telle sorte de vêtements que nous puissions comprendre en vérité ce que cela voulait dire. Et qu'est-ce que c'était, enfin, l'important de cet acte C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Vous y voyez cela Parce qu'il a dit lui-même ici, je pense que le verset 47, où nous l'avons lu ici, dit En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est qui croit en moi à la vie éternelle. Mais là, il descend plus bas, il dit, mais je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, mais c'est lui qui mange, il dit bien, je pense que c'est le verset de mais c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Amen. voyez, le frère de ça. Là, il dit effectivement que c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle, et ici, il nous parle en point de c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et puis il continue, <rire> et il dit, regardez bien. il dit, c'est lui qui mange ma chair. Et nous, c'est ça oui. il dit, pas verset, verset 50, verset 50, verset 50, verset 50, là je lui dis, je me suis entre choices. comment peut-il nous donner sa chair à manger Je lui ai dit, en mettant, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.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 C'est quand même extraordinaire. C'est Pourquoi vous remarquerez, frère, je pense que même dans le livre de Romain, non, je pense que c'est Romain au Corinthien, je crois que c'est cela. L'apôtre Paul, nous l'avons, nous lisons souvent ici, dans, lorsque nous avons dans la la sainte mais l'apôtre Paul dit une chose, une chose qui est très importante, je pense que c'est cela, le, le montrant réellement ce qu'il a dit. C'est la Corinthienne au chapitre 10, je le chapitre 10, le Corinthien au chapitre 10, et c'est au verset 15, il dit, je parle à des hommes intelligents, jugez-vous, jugez-vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Donc, remarquez ceci, frère. Ce que dit, c'est si ma chair qui a été rompue pour vous. En fait, c'est ces sacrifices réellement qui a été offert pour que toi et moi nous soyons réellement maintenant agréés par Dieu. Parce qu'il nous fallait un parent redempteur. Il nous fallait parce que et étant né de que nous étions venus effectivement dans le péché conçu dans les liquides de vos sont non conçu dans l'iniquité, même si quelqu'un dit mais je n'ai jamais péché, je suis sans péché, non. Les moyens par lesquels déjà tu es venu, tu condamnes déjà. Amen. Donc effectivement, parce que David l'a dit, conçu dans le péché, dans l'iniquité, effectivement, et, il vient la seulement les faire donc avec des mensonges, Donc je dis que chaque homme qui est venu sur la terre était déjà condamné, Et la mort était là-dessus. Mais comment est-ce que l'homme vous pouvez réellement se détacher effectivement, du péché, parce que le péché est dans l'homme. Sa nature même, effectivement, a une nature de péché. Tout ce qui est dans l'homme est souillé. Donc, déjà, Satan a, a déjà la, la, la domination sur la personne, parce qu'il est dans sa propriété, parce qu'il est dans la pollution des déchets. Et cela est dans l'homme. Comment un homme peut-il réellement se débarrasser du péché qui est en lui parce qu'il est né dans le péché il pouvait tout faire c'est pourquoi vous remarquez très bien frère. Mais puisque c'était réellement dans la nature de l'homme dans ce qu'il était effectivement parce qu'il est né comme cela comme le péché, la tout ce qui était dans sa nature était comme ceci donc étant en lui cet homme ne pouvait jamais être pur aux de Dieu Et comme Dieu est bon, et comme l'âme s'approchait de l'homme, puisqu'il est saint, il a donc trouvé un substitut. Ces substituts, effectivement, c'était en fait les sang de rose et les boucles. Mais vous avez remarqué une chose face c'est ça? ça Ce sont des choses que vous connaissez, mais je veux toujours que vous prêtiez attention. Avez-vous remarqué une chose? que ces hommes venaient avec le sang de taureaux, des boucs, effectivement, ils offraient parce qu'ils devaient confesser, ou on coupait la tête, et puis le sang était présenté, comme etc. Donc on faisait cela. Et la Bible dit effectivement, cest que le sang de taureaux et des boucs ne pouvait même pas ôter le péché. Alors elle, la Bible nous montre effectivement qu'est-ce que cela veut dire que ne pouvait pas ôter le péché. Regardez dans le chapitre 10, je pense, le chapitre 10 Le chapitre 10. Regardez. Il dit, en effet, verset 1, en effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre à perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement. N'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché Donc, ce qui veut dire que l'homme-là, qui a eu à pouvoir pécher, et qui est venu effectivement, qui a offert ce qu'il fallait faire effectivement, et qui devait sortir effectivement, se sentir Ah, maintenant je suis libre, et mon cœur est vraiment libéré, je ne peux plus retourner à cela, il sort avec la même pensée. Il sort avec la même nature pourquoi parce que le péché fait partie de sa nature donc la chose est vraiment à l'intérieur de la personne il ne peut pas s'en débarrasser l'homme va faire les efforts je ne veux pas tuer, je ne veux pas voler mais en fait avec les désirs du vol et le péché volaient toujours en lui il est en train de se battre contre lui-même. Alors maintenant, la loi vient et dit, maintenant, si toi tu l'as fait, tu il a peur de la loi. Mais la chose est des Prisonnier de la chose. Mmh. Dans mmh. Ça fait partie. C'est comme, comme si le sang de la personne. C'est un acte. Pourquoi vous pouvez voir effectivement que Dieu est vraiment parfait. Vous avez réaliser effectivement quand on parle du sacrifice. Dieu est vraiment parfait. Mais c'est Dieu, il est vraiment saint. Vous remarquerez très bien que, comme l'homme était dans cette nature-là, quand cet homme-là, croyant ou non-croyant, effectivement, il y avait des gens entre croyants et non-croyants, mais quand ces deux personnes mouraient, ils allaient tous dans un même endroit qu'on appelle le séjour de mort. Tant le croyant que le non croyant Évidemment, il y avait une séparation entre le lieu où, où, où se trouvaient les croyants les les le et aussi le lieu où se trouvaient les non-croyants. Les croyants, c'était le bien-être, le bien le ainsi de suite. Donc, ils se trouvaient tous dans cet endroit-là. Parce que qu'aucun ne pouvait se tenir dans la présence du Seigneur. Vous remarquerez très bien que quand nous lisons les Saintes Écritures, il faut que vous prêtiez attention, frères et sœurs, pour que vous puissiez voir à quoi soupiraient vraiment tous ces hommes-là qui ont eu à pouvoir être touchés par la grâce du Seigneur dans les Saintes Écritures, être réellement approchés de ce Dieu. À quoi soupiraient-ils en réalité Chaque homme auprès duquel le Seigneur s'est approché, il soupirait après la délivrance. Vous remarquez, vous remarquez même aujourd'hui, quand vous voyez Israël, il est dans le territoire dans lequel Dieu voulait qu'il soit. Mais jusqu'à aujourd'hui, il soupire après quoi Après la paix, après la délivrance. Ils attendent qui effectivement. Nous attendons le Messie. Pourquoi Il y a quelque chose dont ils savent que peu ben importe tout ce qu'ils peuvent faire comme. Sacrifice de fait comme offrande, effectivement. Il y a quelque chose au-dedans de Dieu qui les fait comprendre que ce n'est pas suffisant. Ça, c'était réellement la nature de tout temps peut même s'approcher en priant. La, le péché était ancré dans l'homme. Et la Bible dit, la loi ne pouvait pas te délivrer du péché. Parce que toi et moi, nous avons connu le péché par quoi c'est la loi qui t'a fait connaître les péchés, non ah ouais. <rire> Oui, la loi ne t'a pas changé, non La loi t'a fait ça connaître. Voici ce qui vit en toi. Ah, c'est écrit, je pense, que c'est dans le livre de Romains, je suppose que c'est cela. Hein? Romains, au chapitre 9, je suppose que c'est cela. Je pense que c'est cela, chapitre 7, je pense. Que Romain chapitre 7. Mmh. Yeah. Regarde, verset Romain 6, euh, pardon, verset 7. quelirons nous donc la loi est un péché, loin de là. Mais je ne connais le péché que par la loi. <rire> Amen. Amen. Ah oui, oui, c'est vrai. Il je ne connais le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Vous voyez, frère. Donc, toutes ces choses-là, et nous continuons encore à dire. Et les péchés, saisissant l'occasion, produisirent en moi par les commandements toutes sortes de convoitises. Ah oui, la loi vient et se la et puis, oh, ça C'était là, écoutez bien, écoutez. Car, sa loi, le péché est mort. Oui, oui, oui, oui. C'est extraordinaire, non frère oui, oui, oui. uh -huh. Sa loi, le péché est mort. Et, regardez, on continue à l'écriture, il dit ceci. Mm -hmm. Il dit, il dit, car sans que le péché est mort, il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi. Je <rire> C'est important de comprendre ces choses, frère. Nous devons, parce que parfois, nous, nous disons, oui, il s'est offert pour moi, il s'est offert pour moi. Il faut que nous réalisions ce que cela veut dire. Que le Seigneur s'est vraiment offert pour toi. Pour que quand tu te tiens debout, effectivement, tu connaisses en réalité ta position et qui tu es en vérité. Et ce que Dieu t'a donné en retour. Donc toutes ces choses, effectivement, cette nature aussi immonde était toujours en nous. Et c'est de la racheter de ce qui est immonde en toi. Tu peux faire tout ceux qui font là faire des exercices de yoga, de méditation. Ça ne change rien. Plus tu fais cela, plus tu attasses encore des démons. Allez, ah, c'est à rien, mon frère et ma soeur. Il n'y a aucune méditation, ou ne sais pas moi ou une religion qui peut te changer, te faire sortir des tas que tu... Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Si cela existait, la religion la plus la plus la plus la plus bonne, effectivement, est la bonne, c'est la religion juive. Elle aurait pu les changer, frère. Non, elle ne les a pas changés. La religion ne change personne. Oui, mon frère, parce qu'il s'agit de, de la vie de l'homme, de la nature de l'homme. Pour que l'homme soit changé, il faut que sa vie soit changée. La loi, la Bible dit, était un pédago. Un pédago, c'est un ancien. Oui, oui, oui, oui, oui. Pour te montrer d'abord que c'est vrai cela, frère. C'est pourquoi bon. vous pouvez voir que la Paul disait une chose, c'est comme il il faut le dire avec vous rapidement, il dit, oui, d'abord nous continuons pour vraiment faire autre chose. Il dit, c'est dit, Pour moi, verset 9, donc Romain 7, verset 9, il dit, pour moi étant autrefois dans la loi, je vis sans loi. Pardon, je vivais mais quand le commandement vint, le péché est privé et je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Ah, ah. Car le péché, à l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est saine, et le commandement est sain, juste bon, vous mettez cela. Mais il dit, mais ce qui est, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mm -hmm. Mais c'est le péché. Afin qu'il que, qu se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc la loi est venue effectivement te montrer ce qui était en toi. <rire> L'homme d'iniquité est conçu dans les perles, mais en fait, pécheurs, avec les pensées, comme vous pouvez le voir, effectivement, l'égoïsme, le ceci, le cela, oui, toutes ces choses aussi immondes, effectivement, ça fait partie de l'orgueil de la vie, ça fait partie de la nature tout être humain sur la terre. Mm -hmm, ça fait partie de chacun. Vous pouvez comprendre maintenant, frère, pourquoi la parole de Dieu revêt en fait un, un caractère d'une importance capitale pour celui qui est venu à la foi. Parce que cette personne trouve dans la parole de Dieu Quelque chose à laquelle il soupire à pouvoir être comme... Regardez bien, vous allez comprendre, bien, les frères ne comprennent rien. Vous allez comprendre, regardez. Il continue ici vers ce suivant, verset c'est Ce qui est bon a dit donc été pour moi une cause de mort. Loin de là, mais c'est le péché enfin qui se manifesta comme péché à me la mort. par Ce qui est bon et que, par, et que par le commandement, il devait condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est vrai, non C'est Dieu qui l'a donnée. Uh -huh. Vous comprenez ça, non uh -huh. dis, mais, mais moi, je suis charnel. Vous suivez cela Vendu au péché. L'homme tel qu'il est, je vous en prie frère, prêtez bien attention. L'homme tel qu'il est, tel que l'être tel que humain est, en fait, la Bible dit, vendu au péché. Sa nature, sa façon même de penser. Tout ce qui est dans l'homme, je suis pensée. Le Seigneur lui a dit, non, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ta façon de pouvoir voir, ta façon de pouvoir consommer quand on regarde, le Seigneur, oui, je, je crois que c'est comme cela, lui, quand il fait ça, donc tout cela, c'est la nature de l'homme, effectivement, tout cela, c'est la nature du péché, effectivement, dans l'homme. Parce que le péché est dans l'homme. Dans ses gènes, dans sa nature, dans sa conception, dans, dans tout ce qu'il est, effectivement. Donc tout ce qui tout ce qui est, tout ce qui fait, l'homme a été donc touché. L'imagination, la mémoire, la conscience, le subconscient, ainsi de suite, tout cela a été suivi. Parce ah, que c'est vrai, vous, vous imaginez toujours pas les choses qui sont bonnes. Les pensées qui nourrissent effectivement cela, ne sont pas des bonnes pensées. Car ah, c'est l'homme charmé. Oui, L'homme charnel, donc vendu au péché, donc. Hein. Tout cela est dans cet homme-là, et dans ses pensées, dans sa nature, dans ce qu'il est, effectivement, dans... cest quand il se regarde et dit oh, « Je suis bon, je suis meilleur, je suis... Je suis, je suis meilleur, je suis meilleur. » Déjà, quand tu penses que tu es meilleur, déjà, tu n'es pas meilleur. Oui, parce que cette autre opinion de toi, déjà, montre que...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 C'est vrai, mon frère. Tu ne veux pas faire du mal. Tu ne veux pas penser au mal. Mais le mal est attaché à toi. Alléluia. Il n'est pas extérieur, mais dans l'homme, frère. Dans l'homme. Frère, nous devons comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Je vous en prie, frère. C'est quelque chose dont quand on, on s'élève, dit moi Seigneur, gloire à tes soins. Donc tu loues tellement, frère. Amen. Amen. Toutes ces choses-là ont créé dans l'ordre. Je ne le veux pas. Mais ça reste là. Et vous amenez le taureau à lui, Voici Voici ben, J'ai volé, je ne veux pas voler. Je veux pas voler. Il sort, il vole. Mm. Mm. Mm. Mm. Tu paspirer, volé, ah, oui. Je ne veux pas tuer, je ne veux pas mentir. Aïe, aïe, aïe, je ne veux pas, mais il sort, il ment. Prisonnier Oh que Seigneur nous accorde. Amen. Et puis, il dit ici, continuez. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, aïe aïe aïe a, je reconnais par là que la loi est bonne. Ah oh, oui, hein? Parce que je ne veux pas faire cette chose-là, mais je le fais, je connais, mais ce que je dis ici, c'est fait comme la Bible le dit. Parce que ce que la Bible dit est bon. Oui. Qui, dans ce bon monde ici, ils ne voudraient pas être aimé parmi tous les païens qui sont sur la terre. Ils vous parlent, puis peace and love, peace and love. C'est ce disent, non Peace and love, et puis tout le monde, là, derrière, ce sont les Kalashiknov qui, qui courent à gauche et à droite, entrer et s'entretuer, entre, effectivement. En fait, ils ne veulent pas s'entretuer. Vraiment. y a, qui, il y a qui sont des choses de bien, la paix, l'amour et la paix, c'est bon. Mais comment il est et puis quand il dit, pissez l'offre, il se lève, effectivement, il a le couteau, il enfonce, pissez love ». mais il dit, mais je vais pisse. Oh pardon, peace, euh, je veux la paix et l'amour. C'est ça. Oui. Mais quand je me réveille, je ne fais que tuer les gens. Oui. Oui. Donc je reconnais qu'effectivement, que, ah celui qui nous a fait comprendre que la paix et l'amour existent, effectivement, c'est vraiment la bonne chose. Et c'est Dieu. Oui. Oui. Donc je reconnais par loi que. Oh, ce que la parole de Dieu dit, c'est la chose qui est bonne. Amen. Et bien, nous continuons. C'est bien, il dit. Et maintenant, <rire> C'est depuis moi qui le fait. Vous voyez comment la, la parole de Dieu, la loi nous a montré, en nous conduisant pour progressivement, montrant quand il a fait réveiller ce qui était là, nous montrant effectivement que, voilà, ça c'est les l'épicerie, c'est donc La loi a fait vivre en fait la chose. Maintenant, regardez bien, il dit, mais quand... Quand je veux faire ce qui est bien, je n'arrive pas à pouvoir le faire. Je reconnais par là, effectivement, que la parole de Dieu, la loi est bonne, n'est-ce pas Maintenant, regardez, bien. il dit ici, verset 17, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. » Ces chose-là, que tu veux faire ceci ou faire cela, dit, mais ce n'est plus moi qui le fais. Comment est-il arrivé à connaître, qu effectivement, que ce n'est plus lui qui le fait vous prêtez attention, frère. Lisez avec moi les scènes écritures. Comment est-il arrivé à cela, à comprendre cela Et vos soeurs, vos frères, vos jeunes hommes, vos jeunes gens, effectivement, vous devez prêter attention, frères et sœurs, pour que vous sachiez que c'est important, en fait, que dans les jours à venir, les habitudes puissent changer. La façon de pouvoir voir, regarder votre frère et votre soeur puissent changer. En fait, pour ce point, on n'a pas dit, bon, je dois le faire parce qu'il y a une pour que vous connaissiez le pourquoi. Pourquoi mon attitude à l'endroit de tel doit changer Les pensées que j'avais à moi elles doivent changer. Pourquoi ça Pour quelles raisons je dois maintenant être comme ceci Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme des robots, comme si vous étiez obligés, tu es obligé, tu es obligé, tu es obligé. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu n'a jamais obligé personne. Mais la Bible dit mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, son plaisir à la conçoit. Et quand tu as compris saisir effectivement la chose, alors tu prends plaisir à pouvoir faire ce que Dieu. Tu ne fais pas parce que Seigneur il faut que je le fasse parce que j'attends l'enlèvement, j'attends l'enlèvement, il faut que je le fasse. Tu vas rater l'enlèvement. Mm -hmm. Parce que vous devez comprendre, frère, C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas non plus. Prendre part à l'enlèvement. Il faut être une partie de la parole de Dieu. Ah, oui. Être une partie de la parole de Dieu, c'est être la parole de Dieu. Ah, oui. C'est vrai, non? Ah, oui. Alors, si toi, tu es une partie de la parole de Dieu, enfin, tu ne vas pas faire des efforts. Hein? C'est vrai, non? Ah, oui. La nature magnifique de Dieu. C'est-à-dire que tu vas prendre plaisir à écouter la parole de Dieu. Et quand elle vient vers toi et tu dis ça, en fait tu, nous allons voir où Dieu nous a placés. Il y a quelque chose qui se dégage. On n'a pas dit, non, comme dit, oh, frère, sœur, il faut, il faut, je plombe parce que le prophète a dit. Frère, ce n'est pas ce que le prophète a dit qui m'intéresse. C'est ce que Dieu a dit. C'est vrai. Mais vous savez avec le prophète a dit, on a mal, tellement mal compris les prophètes. À dire. On a tellement les gens la peur, beaucoup sont comme ça. Il faut savoir que c'est 99% des, des églises de messages sont comme ça. Très peu sont vraiment avec la parole Pourquoi oh, quand le prophète l'a dit, le prophète l'a dit, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, frère. La question, mais Dieu a permis ces choses-là pour faire sa sélection. Mais oui. La question est de pouvoir savoir, mais en fait, c'est vrai qu'il qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit J'ai toujours dit à pouvoir dire que jamais les prophètes ne peuvent nous amener en disant du Un vrai prophète nous ramènera toujours là-dedans. C'est comme l'histoire de tonnerre, non oui. Vous connaissez, non oui. Pourquoi ça fait tellement de grands bruits mm -hmm. C'est parce que les prophètes l'ont dit. Et vous lui a posé la question. Et, et les tonnerres sont révélés, ils sont là dans le son. Pourquoi, si vous voyez que ce genre-là, tous ceux-là qui sont et, et à la fois des émanges lorsque les, les sept émanges sonneraient la trompette, les mystères de Dieu se révéleraient ainsi de suite. À quoi est-ce qu'ils se basent, effectivement, pour répondre que les tonnerres ont été révélés Je ne sais pas si le frère Branham s'y référait. Quand tu entends quelqu'un se référer, après 10, verset 7, ça c'est ça tonneriste. Oui. Oui, mais le, le prophète a dit que et voilà la trompette, elle a sonné, effectivement, que lui, il est cet ange-là. Ils n'ont pas bien saisi. Et effectivement, bon, voilà. alors quand on va vous amener tout ça, le prophète a dit, ben, on, on, on vous donne tout ça, et ça passe. L'important, c'est de pouvoir savoir, le prophète a dit, mais qu'est-ce que les saintes écritures ramenez-nous dans la parole de Dieu. Amen. afin que nous puissions avoir une vue. On n'est plus frères et sœurs. En moins que vous dormiez, en moins que vous ne dormir, mais on n'est plus au temps de devoir dormir. C'est le temps où Dieu nous a secoués et que nous sommes devenus très attentifs aux choses de Dieu. Si tu veux perdre ton âme, c'est ton droit. D'avancer à la réglette comme ça, c'est ton droit. La foi n'est pas fait d'avancer à la réglette. Non, non, non, la foi s'accroche à la chose réelle qui est la parole de Dieu. Donc, toutes ces peurs-là, effectivement, doivent s'écarter. Il faut simplement qu'on ait la crainte de Dieu, de sa parole, effectivement, et de savoir maintenant, qu'est-ce que Dieu... Parce que moi, je suis censé pouvoir devenir, non pas le message, mais devenir la parole de Dieu. Amen. Le message Amen. me pointe la parole donc il faut que je puisse m'aligner sur rapport. Bon, bref. Alors, maintenant, il faut que nous comprenions pourquoi on doit faire cela, et pour quelle raison vous doit effectivement que c'est dans l'apéro, au Seigneur, je dois aller dans les morts, alors, le prophète a dit, il ne faut pas toucher ceci, non, c'est ce que la Bible te dit. Verset 16, dit, Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne connais pas là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Donc, on réalise que quand je ne peux pas faire le bien, effectivement, ça veut dire que est péché habite en moi. Mais moi, je le désire de faire le bien. Je n'ai pas vraiment envie de faire le mal. Votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Vous savez, quand on est dans l'ignorance, Satan va vous utiliser, il va vous faire faire n'importe quoi. Mais quand si dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment disciple et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchera. Donc vous serez réellement libre. Donc nous connaissons ces choses et nous apprenons maintenant à pouvoir savoir comment cela se passe. Il dit, en fait, ce n'est pas moi qui les fais maintenant, c'est le péché qui habite en moi. Donc je peux offrir les taureaux, je peux faire tous les sacrifices possibles rien ne se fera. La nature de l'homme demeurera toujours cette nature. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, rien ne se passera. Tu seras toujours, en fait, tu vas attraper un esprit religieux, mais ta nature à toi ne sera pas une bonne nature meilleure, non, et c'est là pareil. Parce que le péché habite en toi. Tu n'as pas la force de voir prendre ta main, faire sortir le péché à ton intérieur, c'est pas possible. Parce que ça fait partie de ton spirituel, de ta nature, en fait, comme ça. Prêtez attention, frère, et écoutez ça. En fait, c'est aussi un moyen que Dieu nous donne de pouvoir avoir un miroir. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de pouvoir réellement t'examiner. Et surtout, ne pas se prétendre en disant, je pars à l'enlèvement, je pars à l'enlèvement, alors tu as encore boulet de boulets de chaîne qui te retiennent quelque part. C'est vrai, ça. Un homme qui doit partir, une femme qui doit partir, c'est un homme et une femme libre. C'est vrai, non Et vous comprenez ce que c'est que la liberté dans la vie de Pâques Nous allons voir ça, réaliser. Maintenant, il est libre. Verset 18 il dit :« Ce qui est bon, ce qui est bon, mm -hmm. je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. L'homme charnel, les pensées qu'il a, le subconscient, la mémoire, tout dessus, il est toujours en train voir penser. Oui, oui, c'est comme ça. Satan vous aime des gens comme ça. Il aime bien travailler avec. » Il n'est jamais en paix avec lui-même. c'est que sa chair bouillonne Et encore, vous savez, c'est comme si c'était Enfin. Et là, il dit, mais ce qui est qu ce qui dit, mais ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Écoutez bien, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mmh. Je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas faire ce qui est mauvais. J'ai fait l'ouvrir. Ce n'est pas possible, c'est toujours là. Mm -hmm. mm -hmm. Vous vous souvenez encore, non, quand euh, la question avait été posée, c'est pourquoi vous remarquez très bien, frère, regardez très bien, quand la question a été posée, qui est dit juste de regarder le livre. Alors, en fait, frère, on a fait passer pour tout le monde tous les prophètes et les saints. Ah, Moïse et Jacob, tout, tout, tout, tout, tout. La Bible dit on a vérifié là-bas, jusqu'en bas, dans jusqu le bas, au Pour trouver le fils d'un hein, qui soit sûr, sur pur et saint. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu es né, le péché est en toi. Amen. Même si tu n'as rien fait, le péché est là. Mm. Je n'ai jamais volé, jamais commis ceci et cela. Non, par le moyen par lequel tu es venu, tu es un pécheur. Amen. Le péché est dans ta chair, dans ta nature, mon frère. On n'a rien dit à mon chat. Il n'y avait, avait personne. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible est tellement si précieuse et, mmh. et glorieuse parce qu'elle est décrite pour que personne n'ait l'ombre d'un doute. Vous voulez dire, hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Chapitre 5 d'Apocalypse. Vous voyez il est très bien. Il dit, verset 1. Oui, je vis dans la main droite de, de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est l'aide de cette seau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est lui d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver, ne peut trouver, ne put trouver digne, ne put le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et le Fabien dit, mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous, ni sous la terre. Donc, partout, hein, là-haut jusqu'en bas, On ne trouva personne. On a scruté, on a cherché. Parmi les saints et les prophètes et tous ceux qui étaient passés sur la terre, aucun des n'était digne pour pouvoir réellement prendre le livre ou même le regarder. La chair est condamnée. La nature le condamnée ce qu Mais quand cet homme ici a eu à pouvoir entendre, il ne pleure point Jean. Le lion de la tribu de Judas. Il a vaincu. Mon frère et ma soeur, il faut que vous puissiez comprendre, frère, que Dieu a des principes qui ne peuvent pas déroger. Comme la Bible dit, par ta naissance à toi, tu es né pécheur. Mais lui, quand il est venu, il n'a a pas eu un rapport avec un homme. Non donc le péché ne peut pas avoir accès en lui parce qu'il est venu par la volonté parfaite de dieu Amen. il est né, conçu sans péché c'était le moyen que dieu voulait dès le commencement pas à l'épreuve de mille, il le je concevoir la cellule de sang venait bien de dieu est-ce que vous me suivez Amen. Amen. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. C'est le sang de Dieu est parfait. L'œuf, l'œuf, l'œuf, effectivement. L'œuf, ce n'était pas de Marie. Amen. Non, ce n'était pas de Marie. Mm -hmm. La preuve, quand on lui produit, mais ton père et ta, ta mère et tes frères sont là, mm -hmm. ils sont mes frères et mes sœurs, ceux qui sont à votre mot Père, n'est-ce pas vrai Amen. Et puis, dans les il me dit quoi Femme mm -hmm. Amen. Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Oh. Ce n'était simplement qu'une incubatrice. L'œuf et le chant. venaient de Dieu. Amen. Dieu a créé tout frère parce que s'il y avait eu une participation d'un homme, tu ne serais jamais racheté. Vraiment. La perfection de Dieu, le premier commencement, donc Dieu a veillé qu'il n'y ait même pas 100. Donc, pas l'ombre est une tâche Effectivement de quoi ce soit. Parfait Amen. Le sang de Dieu L'œuf aussi venant de Dieu les Marie mm -hmm. mm -hmm. Alors, les gens disent il I, verset verset donc Verset 18 y, Romains 7, 18 Ce qui est bon, je le sais N'arrive pas en moi C'est-à-dire dans ma chair ah, j'ai la volonté, hein, mais non le pouvoir de faire le bien. Car oui. ah, je ne fais pas le bien que je veux. Qu'est-ce que Dieu Donc il a le désir. Quand on dit je disais, c'est la volonté le désir. Je veux faire le bien. Je ne veux pas faire autre chose. Je dis je veux faire le bien. Mais les mal s'attache en moi. bien. Car oui. ah, je ne veux pas faire le bien que je sais, Tu ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc ce mal-là, ce qui est mauvais là, je ne je les cherche pas, je ne le veux pas. Mais c'est cela qui domine sur moi. Je fais tout ce que je peux essayer de pouvoir faire. Je que la loi est là, évidemment. Je fais tous mes efforts, je fais tout cela. Quelque chose qui ne va pas être dit. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, vous suivez Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Cette chose habite en moi. C'est cela, mon frère et ma soeur. Quand vous, soeur, quand vous, frères, vous détestez. Même votre propre frère qui est à côté de vous, votre soeur qui vous a fait ça avec la haine, je ne peux pas le sentir, je ne vais pas le voir. Posez-vous la question. Mmh. Posez-vous la question. Qu'en est-il effectivement de moi mmh. Parce qu'ici, il nous fait bien savoir que.. Le péché, c'est le péché qui habite en moi, qui fait que avec ok, j'ai envie de tourner le cou, j'ai envie de pouvoir faire ceci, j'ai envie de pouvoir... Et que euh, la parole de Dieu avec toi, c'est la guerre, en La Bible dit une chose, c'est un sujet de discussion Tu vas trouver un chapitre à gauche, un chapitre à droite, pour justifier ton péché. C'est ce qui est pire. Avec les gens, non, vous allez pouvoir même pleurer parce qu'ici, même au moins, il pleure. Il dit Seigneur, j'ai dit, je ne veux pas faire cela, mais c'est ça. Il dit au moins la vérité. Mais on te donne la parole de Dieu pour te libérer, donc tu le prends pour maintenant, tu as en fait plus. Le prophètes a dit mon prophète a dit, frère, on n'a pas besoin de prophète a dit, qu'est-ce que Dieu a dit Amen. Amen. Parce qu'il s'agit de toi, en fait. Il s'agit de, de ton salut. Ce n'est pas le jeu. Vous pouvez dire, ouais, le mari, Ça veut dire, je ne suis Il n'y a pas de problème. Un jour, toi, soeur, un jour, toi, frère, dans le cercle, tu seras. Mmh. Prêt pour aller si vous savez, frère, vous allez était ici, non? Vous vous souvenez, non? Mmh. Qui pouvait penser qu'un jour, elle était posée dans la terre. Mais on sait qu'une fois, elle était assis ici. Mmh. On le connaissait tous. Il écoutait aussi la même parole, c'est vrai, non? Comme vous sur le banc. Ne jouez pas avec l'orgueil en disant moi, je moi, manger. Ça peut vous frapper demain après demain. Dans le secret, tu seras seul. C'est là que tu réalises effectivement l'importance de ceci. Parce qu'il n'y a aucun qui peut te délivrer. Tu ne pourras pas dire, je ne le savais pas, tu étais assis pendant qu'on prêchait. Oui, mais quand le prophète, quand le prophète, les prophète, il se repose droit, tu es sur la terre. Lui, sa vie, il s'est consacré tellement à Dieu qu'il a fait l'expérience. Et ce n'est même pas lui qui fera Même si tu dis, le prophète, c'est même pas lui qui va te défendre là-bas. Pendant que tu as la grâce de pouvoir être assis, les parce que les riches là qui disent, ben mais joyeux, effectivement, ne s'occupait pas de Lazare. Il dit, ben, euh, père, ben, mais, Père Abraham, demande à Lazare d'aller là-bas. Pour dire à mes frères, ici où je suis, j'étais là, disant moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, je m'occupe de moi, c'est dit. mais ben ici, là, il y a, a tous les biens, ils ne sont pas avec moi. Puis je souffre cruellement, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Vous savez ce qu'il lui a répondu à Vous savez ce qu'Abraham lui a répondu Nous voulons hum. les notes et les autres n'ont pas pu faire attention. C'est dans Luc mon frère, je pensais hein. Luc 16, merci beaucoup. Merci 2. Luc chapitre 16, c'est là. Merci beaucoup. Chapitre 16. Ils ont rapidement. Merci Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de proue et de fin l'air et qui chaque jour menait joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miel qui tombait de la table du... du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et il fut emporté effectivement par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. C'est merveilleux. Vous vous remarquez comme la Bible dit « Attends, les pauvres hasards ont nourri effectivement, et la Bible dit, il dit, comment les choses sont passées, mais frère, il faut voir ce que Dieu fait de nous. Il dit, il dit, parlez, il est pauvre qu'on méprisé effectivement sur la terre, comme vous et moi. Nous ne valons rien pour le monde aujourd'hui. Quand leur presse ou leur chef maire on met des grands cercueils avec des courants aussi grands, comme ça, et puis les drapeaux, et puis on fait la défilée. Pour le députés, c'est lui qui a vécu n'importe comment dans la terre. Avec des oignons tout, tout les temps. Mais quand toi, tu meurs, il n'y a même pas beaucoup de hein? gens. <rires> oui, c'est vrai, <rires> mon frère. Vrai. Mais quand, ces gens là pas fait, les gars, ça, on fait tellement de cérémonies. Mais quand toi, tu t'en vas, est, mais regarde la différence entre toi et celui-là qui a aimé les grands cercueils. Toi qui étais dans un la linge, on n'avait même pas un gros tir du tout, on t'a aimé dans la terre, effectivement. Regarde comment toi, de l'autre côté, tu es vu. Regarde les pauvres, là, ça, regarde les vicini. Ces pauvres, effectivement, ont <rires> Et il fut porté par les hommes. Le, le, le, le, le, C'était comme un honneur les chiens, les chiens des succès, effectivement. Et quand il mourut, quels sont les honneurs qu'il a reçus Les hommes, les hommes, portés, effectivement, à ça. Amen. Mais quand le riche ici, qu'on a fait la tromper sur la terre, effectivement, mourut, il fut enseveli. Oui, frère, on a fait donner pour rien du tout ici, les grands rois, les grands rois, mais il fut enseveli dans les bas-fonds. Mais toi les pauvres, les anges te prêtent. Amen. Ouais, hein? Amen. Et oui, il dit, il dit il dit, Et il dit, laissez, laissez il dit, dans les le séjour de mort, il a les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il a levé les yeux pour voir, parce qu'il dit, parce que vous savez, quand on est riche, on effectivement, on a fait comme j'entends, oui, c'est ça que je trouve vraiment anormal, c'est ça. Quelqu'un vit sur la terre, évidemment, est votre, il est votre cousin, votre frère, votre oncle, vois, vient avec lui, effectivement. Pendant qu'il vit là, il vient chez vous, même pour donner un verre d'eau, ça veut dire difficile de donner même un petit, un petit parti de pain, de c'est difficile parce que bon, c'est la crise, je parle en fait de votre vie. la crise, mais maintenant ce cousin-là, il meurt, ce sont eux de votre famille qui vous appellent, envoie 000 dollars, envoie 000 dollars, pourquoi? Pour les obsèques. Et toi aussi, tu es 30, il faut envoyer pour atterrir mon cousin. Il faut envoyer Dimit, mon frère et ma soeur. Tu vas envoyer 10 000, vous savez pourquoi vous envoyez 10 C'est pour que tous les soudains viennent boire. ça. ne sert à rien. Ça ne sert à rien. ou j'ai ça pour faire. faire, faire, faire. C'est quand même triste, frère. Donc, pendant qu'il était vivant, il vivait là, le pauvre, il n'avait pas un toit pour pouvoir dormir, même pas commencer. Maintenant qu'il meurt, vous envoyez 10 000 pour que les gens puissent l'enterrer avec des honneurs. À quoi ça va lui servir, lui qui est mort? Tout ceci, ça sert à quoi? C'est vrai. Faites le minimum que vous pouvez faire. Se fait, on couronne de fleurs et puis bon, c'est fini. Hein. C'est tout. Il y en a de ceux qui ont dit oui, puis on a fait, c'est pas mon affaire encore, si c'est l'autre, si c'est après 180 jours, si c'est 260 jours, il faut encore. Ça sert à quoi Ça sert à rien. Il est parti, il est parti, c'est incroyable. qui se C'était C'est incroyable. Alors là, ça ne la Ça ne sert à rien de pouvoir dépenser tout. Argent effectivement, vous, voyez. Vous, avez, vous avez encore besoin de cet argent-là pour les vivants. Amen. Mais bien sûr. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous le faites pour les vivants. Si même vous pouvez le faire encore pour l'évangile, en fait, que l'évangile soit annoncé normal, Amen. et que ceux qui sont encore sur la terre puissent encore attendre la parole de Dieu qui soit sauvée, alors mettez-les dans l'évangile et peut-être -les dans les cercles. je n'ai pas utilisé de ne pas acheter des cercles. Alors, il dit ici. Donc, dans les, je le vois, effectivement, il est par les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. il vit de loin avant. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, Aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cet endroit. Dans la flamme où je suis. Et Abraham répondit, mais mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie. Et que Lazare eu le mort pendant la sienne.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 il dit tu veux que j'envoie à Abraham, Lazar, lui lui et Abraham lui dit mais c'est... lui Abraham écoutez bien Abraham répondit mais qui sont Moïse et les prophètes qui les écoute et il dit non père Abraham et si quelqu'un de mort va vers eux ils se répentiront Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait Bravo. Vous n'avez pas besoin de moi qui le révèle, vous prêchez. Frère, vous, vous avez la parole devant vous. Et la parole vous est prêchée. C'est cette même parole, frère, que vous entendez, qui vous amènera aussi à brassement des choses de Dieu et aussi à la perfection. Amen. Donc c'est -ce oui. ah, euh, la vérité. Un bien. Vous vous souvenez, non C'est ce qu'il a vu de nous. Bon mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ce serait certain. Nous avons encore l'occasion de pouvoir nous asseoir et écouter dans la parole de Dieu. Et de pouvoir également réaliser aussi ce que Dieu veut de nous, ce que la parole de Dieu nous montre effectivement étant, étant ainsi parmi donc les vivants, c'est la grâce que nous avons, les vivants et les ce vivants, sont ceux-là qui étaient nous. Autrement, on dans le livre de Romain au chapitre 8 nous étions, c'est par nous où nous étions, et puis du jour nous allons terminer aujourd'hui. Bon. Bon. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et pourquoi le Seigneur, mais je ne veux pas parler contre frères, je ne veux pas parler contre la langue ici, mais le boulot du café. Je ne veux pas parler comme moi, frère, vous savez, non Et souvent, vous savez, vous, c'est peut-être le frère, je ne sais pas, mais... Vous avez, vous avez des tics qui sont diaboliques là. Hein. <burger> Mais mm. <rires> bon. ça, c'est pas la nature d'une fille de Dieu. Ah, ah, Amen. Amen. Mais c'est vrai Oui. Ah, non, non, non, non, Parce Tout ce qu'il y a, vous doit être C'est Parce C'est déjà. Est-ce que vous.. Oh, oui, oh, oui. Donc, donc ça fait. ça bénit ce que ça bénit. Oui, ce pas normal pour, pour une fille de Dieu. Alliment. Donc il faut que. Quand on te parle de quelqu'un, ton élan de cœur, tu aimes la personne. Amen. Donc tu as la joie de pouvoir le c'est le mien, c'est mon frère. C'est extraordinaire cela que Dieu a con la grâce. Je ne sais pas, mais me dit, je prie que Dieu a con la grâce. Je, ça veut dire que tout ce qui était en toi, nous allons y arriver, Dieu vous avez, Dieu a fait quelque chose. Amen. La loi t'a montré ces choses-là, tu étais toujours prisonnier dans ça promener à différents endroits aussi, mais tu restes toujours là. Même personne. Et ce n'est plus moi qui le fait, c'est le péché. Écoutez bien. Il habite en moi. Donc, verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Mmh. Ay, ay, ay. Ah, donc, il est vraiment là, accroché à toi. Quand tu es né, tu es né avec. Toutes les religions ne pouvaient jamais te changer. Tu as accroché avec, il t'accroches à toi. Mais tu veux vraiment faire. Vous savez que, je crois que c'est dans le livre, cet homme ici exprime très bien quelque chose comme cela. Regardez, dans le psaume 51. tu sauvais les temps pour vous. Psaume 51, je crois. Nous aimons bien ce pari. Ah, il y a le psaume 51. La parole de Dieu nous montre. Oui, c'est ça mais ça. Voici. Je suis né dans le mm. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous mm. toi tu veux la vérité soit au fond du cœur. Ta volonté à toi est ce que dans les fonds du cœur. Parce que la Bible dit le Seigneur, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Ça sort Du, du cœur. C'est vrai, non mm -hmm. Clini, toi tu veux que la vérité soit au fond Et puis, je vais dire effectivement ce qu'il a fait, mais nous enfin, retournons rapidement dans les deux. Le chapitre 7, verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal et dans la chose. Verset 22 dit, car ah, je prends plaisir à la loi de Dieu. Vous suivez oui. Selon l'homme intérieur. Ah là là là là là. Selon l'homme intérieur, je prends plaisir C'est quand même extraordinaire de pouvoir entendre ça. Selon l'homme intérieur je prends plaisir à la loi des dieux. Et continuez bien, il dit, mais je vois, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous suivez Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. J'ai fait du yoga, j'ai fait du je sais pas moi, j'ai monté avec les dadaïgamas, toutes ces choses-là. J'ai fait si c'est les neuf ans, comme on dit chez les catholiques, les quarantaines ou les soixantaines, tout ça j'ai fait. Rien ne change. Je suis capable. Vous voyez, c'est pourquoi je vous en prie, je ne vais pas vous prendre du temps, mais je crois que Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir être aussi inscrite. Vous voyez maintenant, vous comprenez que l'importance quand on nous parle du baptême, ça veut dire que nous sommes ensevelis avec lui. Ensevelis, ça veut dire que nous sommes morts enterrés. Nous sommes morts avec lui. Et quand nous nous ressuscitons, en tout cas, je dis que nous sommes donc ressuscités avec lui. Vous comprenez Parce qu'ici, il nous dit que je suis captif, en fait, du péché. Je vais faire le bien, mais le mal s'attache à moi. Il dit cela se trouve effectivement dans mes mon membres, en fait. Puis la question est criée en disant, mais, parfait, je dire, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ah, ah ah, ah vous voyez frère, Conçu en l'iniquité, non, nous sommes venus dans ce monde, effectivement, dans le péché, dans l'iniquité, et tout ça notre cher. est notre chair. C'est pourquoi il a dit, tu retourneras dans la poussière. Vous comprenez cela Oui, et l'apôtre Paul, il dit, mais, mais, mais, mais, mais, il nous dit une chose qui est très importante, que nous devons comprendre, nous tous, pour que nous puissions savoir où nous en sommes avec Dieu. 1 Corinthiens, je pense chapitre 15, regardez bien. Oui, hein? mmh. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ah, vous aussi par ce que j'ai dit, frère, ceux que la chair et les sangs ne peuvent hériter oh. au royaume de Dieu. Oh. Ah oui la chair et les sangs ne peuvent hériter de Dieu. Qui me délivrera de ce corps, du corps de cette monde effectivement Parce que quand je veux faire le bien, le mal s'attache toujours à moi et ce mal est toujours là. Je ne vais pas penser du mal, mais ça vient. Toujours penser du mal, toujours. Je ne vais pas parler du mal, mais ça vient. Mais eh, comme on dit, il ne faut pas penser du mal de quelqu'un, il ne faut pas du mal. Quoi, lui pris, lui t'apprécie quand je sors dehors eh, tu, tu as vu cette soeur-là, comment elle est habillée Tu as vu ce frère-là avec son pantalon Tu étais ici Donc, la conversation de la vais eh, tu, tu, tu vois comment il chantait, tu vois comment il a fait. Comment si Donc toi, tu, tu n'as vu que ça. Et pourtant, tu ne veux pas le faire. Mais la chose est là. C'est dans ta nature. Qui me délivrera tout ça Frère et soeur, nous sommes toujours assis ici, mais quand nous sortons, examinons-nous en fait. Qu'est-ce qui se manifeste Après, après avoir entendu la quand à la nous sortons tous. Que ce soit les mamans, les papas, les jeunes frères, les jeunes soeurs, les frères. Qu'est-ce qui se passe en vous fait? Comment vous réagissez quand vous sortez de... Fais-le-nous, le tu ne fais que nous fatigues. Frère et sœur, le jour où vous serez à la barre du jugement, si vous ne prêtez pas attention à ceci, si vous le regrettez, pas trop tard. Mmh. Il est important que vous écoutiez cela. J'ai toujours dit ici, et Dieu me témoigne, tout le monde le sait, le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un ébouard. Il ne vient pas ramasser les sacs. Vous savez cela? Mmh. Alors Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Qui me délivrera du corps de cette mort, effectivement, parce que quand je vais faire le bien, toujours la masse s'attache, toujours attachée. Il y a quelque chose d'amas. Misérable que je suis. J'ai fait tout ce que je pouvais. <tousse> <tousse> Alors la Bible dit que les dieux qui se sont délivrés, Sacrifice qu'on offre perpétuellement, ne peut jamais ôter le péché. Lorsque notre fils entra dans le monde, Amen. quand Christ entra dans le monde, ah, faire ça. Vous savez que, <rire> lorsqu'il a ces jours-là, l'ange est venu. <rire> là, il y avait des bergers qui étaient assis. Hein. vous vous souvenez, non Je n'ai pas voté longtemps, frère, ça, mais c'est nécessaire. <mix> ah oui, oui, oui, oui, vous savez, les rois et même, même les héros étaient tout dans le chance, ils ont tremblé pour gasser. Ils ont vu des gens qui ont chirusé, qui ont pas dû être sur les depuis des, des années, des mois et des mois, et puis ils arrivent. Où est le roi des juifs Il vient de l'être. Nous, vous vous Nous nous faisons des l'Orient. <mix> oh, Moi hein. je suis héros, il dit non, non, non, non, pas toi. <mix> <mix> Il je suis le roi Non, non, non, pas trois Nous cherchons le roi des Juifs. l'éternel Dieu. Amen. Mais la vérité? Nous avons vu son étoile. Amen. Enfin, C'était un événement particulier. Grand oh Dieu. Et là, ils sont descendus vers le Père du Nous vous annonçons une bonne nouvelle au mariage. Qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Amen. Voilà ce que l'humanité attendait, mon frère. Voilà ce que le ciel de la terre attendait. C'est la vérité. La bonne nouvelle, donc, Jacob, quand il bénissait sa postérité, disait, jusqu'à ce que les chiens viennent. Nous, quand Moïse les délivrera, les seigneurs, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, tout ce qu'il vous dira, ils ont tous mort dans la Mmh. Il dit, si ne sont pas nos mérites, oh Dieu, mais nous comptons sur lui. Mmh. Mmh. Comme Jean, il dit, ma chère et mes moi, les verrons, mon rédempteur. Mmh. Ouais. Même si tard, je dormais, je mourrais aujourd'hui. Je sais. Ouais. Je me en paix. Mmh. Parce que je sais que mon rédempteur est vivant. Mmh. Qui me délivrera de ça? Alors il dit, et moi, je vous dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ce qu'on offre, c'est la loi. Mais toi, tu m'as formé un corps. Vous voyez, c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup. Parce que vous savez choses spirituelles ce n'est jamais intellectuellement avec des déductions qu'on peut le comprendre jamais c'est toujours spirituel Amen. même étant assis ici frère et soeur pour que vous saisissiez les choses il faut être constamment spirituel Amen. autrement aujourd'hui ça va mais demain vous moi je connais. moi je sais moi je sais quand tu es comme ça frère vous saviez vous que est le message que il n'y a pas parmi les frères dans une assemblée quelqu'un qui peut connaître plus que les pasteurs. Est-ce que vous le saviez Amen. Si sans vous le savez, vous ne serez pas mal. Même si vous voyez le brochure, vous Mais le pasteur sait ce qu'il y a. Quand vous avez une étude comme ça, Dieu s'est révélé en On n'aurait jamais vu des, des désordres de comme ça. Moi je fais comme bon me semble, d'ailleurs, ça ne me plaît pas, je vais à gauche, je vais former mon assemblée ou bon, mon institut, ça ne se verrait jamais. Vraiment. Nous croyons un message, nous avons le message, vous voyez les résultats qui ne croit même pas à ce message. Amen. C'est la vérité, c'est misérable que je suis, qui me délivre. Alors oui, dit il crie lui-même, cet homme, effectivement. Il crie. Et oui, il nous a montré, effectivement, combien il était captif. Il m'écrit, mais qui me délivrera C'est vrai, c'est le pape, c'est vrai, c'est le candidat, c'est vrai, pas moi qui dis, mais je regardais, j'ai tué d'aller partout. Même en confessionnal, il y a, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait, ceci, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est tout touché... ce qui a été fait. Le prêtre me dit, Ave Maria 40 fois, et puis euh, euh, notre, notre patel, parfois 150 fois. C'est comme ça qu'il faut. Hein? Mm -hmm. Et puis, vous donnez quoi Un truc diabolique. Vous savez la, la, la chose là qu'on appelle, c'est pas moi, c'est appelé. Regardez, toutes les religions aussi diaboliques ont ce genre de choses là. Mm -hmm. Mm -hmm. La pauvre ou le pauvre, il va faire les Ave Maria mm -hmm. 150 fois. Oh, oh, la chose est toujours là. et qu'il ah. me délivre effectivement Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice. C'était qui dans le monde. Mais tu m'as formé un corps. Ah. Tu m'as formé un corps. Il fallait, il fallait, il fallait que le Dieu du ciel, le Saint de Saint, le Seul. Il n'a jamais connu le péché. Parce que ce n'était pas un ange qui pouvait arriver à voir les fait Parce que l'ange n'avait pas le moyen. Mais c'est Dieu qui peut arriver à pouvoir aimer prendre la foi qu'il choisit lui-même de pouvoir prendre la forme d'un homme. C'est Dieu-là au les yeux. Vous voyez, frères, je veux que vous puissiez comprendre cela. Comme la Bible dit, c'est devait être un parent rédempteur. Donc il devait donc payer ton pour toi et moi pour que réellement la délivrance soit accordée, c'est la loi de Dieu. En fait, nous redevenions dans la position d'un homme libre ou une femme libre, il fallait réellement un véritable parent rédempteur, c'est-à-dire un homme. Mais s'il si apparaissait comme il avait eu à pouvoir le faire avec. Vous vous souvenez comment le Seigneur a eu à pouvoir faire avec Abraham Il est venu dans une chair, effectivement, en théophanie, dans un corps. Vous pouvez le voir, vous pouvez parler, manger avec lui. Ainsi. Et s'il avait fait ça comme cela, il ne serait pas notre Est-ce que vous suivez, ma sœur? Est-ce que vous suivez, mon frère quand on parle des proches-parents, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans ta famille, Amen. qui est né effectivement de la même manière, de l'ignée. Donc si lui devait être notre proche-parent rédempteur, il devait venir aussi dans notre manière, de la même manière que nous nous sommes venus. C'est pourquoi la Vierge devait concevoir. Où qu'il vienne par le monde par lequel les hommes tu la terre racheter sont venus aussi par la naissance. voyez bien, c'est une femme qui a été morts Quand Comme toi et moi, nous sommes embouchés par les parents. Lui aussi devait vaincre par. Là. Mais la seule différence, c'est que tout ce qui était donc placé dans Marie venait de Dieu. La cellule de sang qui est venue de votre père. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vous dire, mais je m'en vais à mon père. Amen. Amen. Vous comprenez Je m'en vais à mon père. Amen. Comme toi ils mon dire: nous avons notre père Amen. Lui aussi, il avait un père. Vous comprenez maintenant À cause de la cellule de sang Amen. que tu as créée. Tant qu'il était. Il a venant, là ce moyen C'est maintenant là qu'il pouvait maintenant prendre ta place à toi. Comme un parent rédempteur même cher. Le sang qui coule effectivement dans le veine. Il était 100% homme. Ah, gloire à Dieu. 100% Dieu. C'est la capacité de Dieu de faire des choses. C'est vrai, ça. Amen. C'est pourquoi, quand il parle effectivement de, de l'offrande, en fait, c'est ce corps-là, hein, un corps sans péché, sans quoi que ce soit d'autre, mais qu'il soit venu effectivement de la manière juste dont Dieu a voulu. Je vais être là. Hein. allez très bien, pour que toi maintenant tu puisses bénéficier de cette rédemption aussi que Dieu a faite au travers de ton parent rédempteur parce qu'un parent rédempteur ne pouvait pas obliger quelqu'un de vouloir effectivement l'accepter il fallait que tu puisses en sentir la nécessité de, de la voir comme parent rédempteur et de pouvoir reconnaître c'est lui-là parce que c'est le non je ne veux pas dire c'est lui-là vraiment, il est le mien c'est mon parent rédempteur ça crée quelque chose père, quand vous entendez Parler de la parole de Dieu, quand vous entendez parler de ce sauveur, de ce Le Christ, c'est pourquoi vraiment avoir la foi pour croire en lui, l'homme qui entend, il réalise effectivement que j'ai besoin, j'avais besoin de pouvoir être comme ceci, mais je n'arrivais pas. Et puis tu apprends que par lui, tu as la capacité de devenir ce que tu désirais. C'est à ce moment-là que tu l'acceptes en connaissance de cause. Vous avez entendu dans le chapitre 6, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et puis plus bas, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc ça veut dire que quand tu dis que je crois en lui, tu sais effectivement ce que lui représente pour toi. Et c'est que lui, il a eu à pouvoir faire pour toi. Le premier jour, je vais être le les premier jour quand Pierre a prêché l'évangile, les hommes ont eu à pouvoir entendre. Vous connaissez qui se sont dit, mais qu'est-ce que Pierre leur a dit Écoutez bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Pour la rémission de vos péchés. Parce que le sacrifice était en rapport avec le péché pour ta délivrance à toi, afin que toi, tu puisses devenir maintenant saint et que lui, ayant pris ta place, effectivement, le péché ne puisse plus avoir le pouvoir d'action en toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu manges le pain, ça veut dire que tu manges le corps. Quand tu bois le vin, ça veut dire que tu <coughs> bois le sang. N'est-ce pas vrai? La vie est dans le sang, n'est-ce pas vrai Alors vous savez, quand il dit que mon corps est vraiment une nourriture, c'est que son corps, c'est la parole de Dieu. Mon sang, c'est mon breuvage, n'est-ce pas C'est que la vie est dans le sang. Alors quand on, on, on, on coupait la tête de, de taureau, le sang qui sortait effectivement, la vie de ce taureau-là, ou de, du bouc, effectivement, était dans ces sangs -là, ce sangs-là, n'est-ce pas mais c'était une vie qui était inférieure par rapport à la vie de l'homme. Ça, vous le savez, parce que tu as su cela, non Vous voyez que, même si cette vie-là revenait sur l'homme, il vivrait toujours comme un animal. Vous comprenez Supposons que cette vie-là prenne la place de l'homme, puisque c'est un agneau innocent, le petit agneau est libéré. Donc, si ça revenait l'homme, il vivait comme un animal, donc il ne s'est jamais libéré. Donc, il lui fallait maintenant qu'il reçoive une vie supérieure. Cette vie supérieure. <rire> Elle a la puissance de neutraliser tout ce qui est contraire. Et toute puissance et toute force n'a pas le pouvoir ni la puissance au-dessus de cette vie. Parce qu'elle a la toute puissance. Et c'est la vie de Dieu. Mon frère et ma soeur, pour que toi tu aimes réellement ton frère, ta soeur comme toi-même, et que tu ne puisses pas penser du mal de ton frère et de ta soeur, as besoin du baptême de Saint-Esprit. Amen. Je termine par ceci. C'est pourquoi vous voyez, il y a toujours des terres parmi vous, des critères parmi vous, des langues. Vous essayez de pouvoir cesser. Quand vous dites, sœur, cesse de parler de l'économie, tu n'arrives pas à pouvoir cesser, de pouvoir le faire, la langue continue. Parmi vous, il y a toujours des... On pousse à gauche, on pousse à droite. Pourquoi? Parce que vous êtes encore char. La parole vous est prêchée, toujours encore jamais. Jusqu'au jour où toi, mon frère, où toi, ma soeur, tu manges le pain, tu bois le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces corps que tu as pris, c'est ça la Donc nous sommes ensevelis avec lui. étant tant donc ensevelis par le baptême, nous sommes morts avec lui. Et puis, que, et nous vivions pour que et nous sommes restés pour marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, une vie tout à fait nouvelle. Alors, laquelle, effectivement, toi, mon frère et toi, ma soeur, tu ne fais plus d'efforts pour pouvoir dire Tu ne veux pas pécher, tu ne veux pas pécher. Non Non, non, non, non. Nous terminons par ceci un jour. Un jour. Chapitre 3. Verset 4. Quiconque pêche la loi, les péchés, à transgression de la loi. Oh vous le savez, Jésus a pas lu pour ôter le péché. Et il n'y a point à lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Est-ce que vous suivez, frère Il a dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous avez vu avec moi ce que j'ai lu qui God demeure en lui ne pêche point. N'est-ce pas vrai? Regardez toujours votre main à cette page-là. Nous allons au chapitre 6. Jean 6. Jean chapitre 6. Regardez. Nous disons ici, au verset 54. Jean 6, verset 54. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang C est vraiment un breuvage. Vous suivez C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous y voyez Vous avez compris 1 hein, Jean, chapitre 3, nous l'avons lu ici, il dit Mais quiconque demeure en lui ne pêche point. Ah oui, mais nous demeurons en lui et lui demeure en nous de quelle manière Nous continuons, et dit. Qui donne, pêche. il dit Quiconque pêche ne l'a pas vu il ne l'a pas connu. Mm. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice et juste est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Mm. Le Fils de Dieu a paru en fait détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu est-ce que vous comprenez cela? frère? donc la nouvelle essence ne venez qu'avec Christ avant l'exemple oui c'est vrai parce que notre parole rédempteur a Christ que toi aujourd'hui et moi nous pouvons être vraiment libres. Alors, quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, on dit Sœur, cesse de parler, cesse de faire. Te... Quand tu entends ça, le lendemain, les choses changent. Quand tu dis blablabla, quand tu entends ça, le lendemain, les choses changent. Mais si tu continues là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu es encore charnel. N'est pas encore spirituel. Quand il y a des disputes, oh, tel frère a dit, tel sœur a dit, et tu connais, tu as vu son pantalon, tu connais, tu as vu sa jupe, et tu connais, tu as vu ceci. Vous n'êtes pas encore spirituel, vous êtes encore charnel. Et le péché a encore le pouvoir de pouvoir agir en vous. Alors à ce moment-là, vous collaborez avec des démons. Puisqu'il y a la connaissance de choses. Est que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce. Puis nous terminons maintenant, nous devons après. Je lis ça, puis Romains chapitre 7. Nous terminons là-dessus. Et je lis simplement ça, puis nous allons prier ensemble. Alors, l'apôtre Paul, puis il nous dit, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, c'est cela. Oui, verset 24, il dit, Misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort. Ben, Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Chapitre 8, verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui Amen. marchent donc selon la chair mais selon l'Esprit. Amen. Amen. Amen. Amen.